Norme C1500, la protection des biens et des circuits. Tout circuit doit comporter à son origine un dispositif de protection contre les courts-circuits et les surcharges. Cette fonction de sectionnement phase et neutre électromagnétique ou manuelle est assurée par des disjoncteurs divisionnaires. Leur utilisation est obligatoire pour des installations nouvelles ou des rénovations importantes. Courbe de coupure des disjoncteurs. La courbe de coupure d'un disjoncteur fixe le seuil de déclenchement. C'est un indicateur à prendre en compte selon les équipements à alimenter. Trois principales courbes sont proposées. Courbe B, courbe C, courbe D. Cette indication est présente sur les appareils. Elle précède celle de l'intensité nominale. Ici, une courbe C. Elles indiquent un temps de réaction du dispositif plus ou moins rapide, lors du dépassement de l'intensité nominale attribuée à l'appareil. Un disjoncteur par circuit, un circuit par disjoncteur. C'est généralement le type courbe C qui est le plus utilisé. Les circuits électriques dans le logement. Les circuits lumière. Les sections de conducteurs employées pour un circuit d'éclairage ne doivent pas être inférieures à 1,5 mm. Chaque circuit d'éclairage doit être protégé par un disjoncteur de 10 ou 16 ampères maximum. Deux circuits d'éclairage au minimum dans le logement. 8 points lumineux au maximum par circuit. Le conducteur de terre est obligatoire pour chaque circuit, même s'il n'est pas employé. Les circuits prises de courant. Un circuit protégé par un disjoncteur de 16 ampères et des conducteurs de 1,5 mm² de section peut alimenter 8 prises au maximum. Un circuit protégé par un disjoncteur de 20A et des conducteurs de 2,5 mm de section peut alimenter 12 prises au maximum. Il est conseillé de répartir les circuits prises de courant et éclairage sous au moins deux interrupteurs différentiels. Deux circuits minimum dans un logement. Le nombre de prises par pièce dans le séjour. Surface inférieure à 28 m, 5 prises minimum. Surface supérieure à 28 mètres carrés, 7 prises minimum. Plus 2 prises supplémentaires à proximité des prises de communication. Dans les chambres, quelle que soit la surface de la chambre, 3 prises minimum. Dans la cuisine, surface inférieure à 4 mètres carrés, 3 prises minimum. Surface supérieure à 4 mètres carrés, 6 prises minimum. De préférence, 4 prises doivent être placées au-dessus du plan de travail. Dans le cas d'une prise dédiée à une haute aspirante, elle doit être installée à 1m80 du sol. Sur un circuit de prise avec terre, dédié à la cuisine, protégé par un disjoncteur de 20A d'intensité nominale, avec des conducteurs de 2,5 mm, 6 prises maximum. Autre pièce, surface supérieure à 4m, une prise minimum. Les circuits spécialisés. Les volets roulants. La norme C1500 impose au minimum un circuit désigné. Choix de l'intensité des disjoncteurs selon la puissance des moteurs de volets. A noter, il est conseillé de répartir l'alimentation des volets roulants sur deux circuits. Les commandes manuelles doivent être situées à une hauteur comprise entre 90 cm et 135 cm du sol fini. Le chauffage. En cas de chauffage électrique, la norme C1500 impose qu'un circuit soit systématiquement dédié aux appareils de chauffage, avec des puissances maximales à respecter en fonction de l'intensité nominale des disjoncteurs ainsi que des sections de conducteurs. Les équipements qui nécessitent un circuit dédié. Les circuits spécialisés garantissent la protection des biens et des occupants. La norme C1500 définit le nombre de circuits électriques spécialisés minimum et leur intensité nominale. Tout logement doit être équipé d'une prise 32 A monophasée ou 20 A triphasée dédiée à la plaque de cuisson. D'autres appareils doivent être alimentés par un circuit dédié, protégé par un disjoncteur 20 A, alimenté par des conducteurs de 2,5 mm. N'hésitez pas à visiter notre site internet bâtir-sa-maison.net